Salam alaikum. Euh, J'aimerais réagir par rapport à l'exclusion de la Russie euh, à la Coupe du monde de football. Euh, le problème, c'est les conséquences. Ça veut dire que Vladimir Poutine, il voudra certainement jouer une autre compétition. Et là, on m'a murmuré à l'oreille qu'il envisagerait de jouer à la Coupe d'Afrique des Nations. Si Vladimir Poteine veut jouer la Coupe d'Afrique, il va jouer la Coupe d'Afrique. On est qui pour lui dire non, pour s'opposer Non, mais déjà, il va arriver. Le Sénégal va lui offrir sa Coupe d'Afrique comme cadeau de bienvenue. Comme ça, de facto, la Russie est championne d'Afrique en titre. La Côte d'Ivoire va dire hey, « Non, vous, organisez la canne. » Voilà, comme ça, ils ne vont pas se déplacer en Afrique pour jouer la CAN. Non, ce n'est pas respectueux. On va faire ça en Russie, tranquille. Voilà. Et puis, par respect pour Vladimir Poutine, ils ne vont pas jouer toute la compétition. Non, ils sont directement qualifiés en finale. Et puis, le meilleur des autres eh, va se retrouver en finale contre la Russie. Bon, certainement Algérie, tu vois. Eh ben voilà. Et, et très respectueusement, encore une fois, c'est Vladimir Poutine qui va choisir le score du match. Voilà.